Et bienvenue à tous dans cette petite vidéo où nous allons aujourd'hui parler un peu plus des variables en C. Alors ce qu'on va faire, on va reprendre notre petite fonction main qu'on avait fait précédemment et on va initialiser plusieurs variables avec plusieurs types pour vous en montrer un peu plus. On va faire un int pour les nombres entiers. On va faire un float. On va faire un float pour un nombre décimal du coup. la de carte carte, donc un caractère. On va assigner euh, des valeurs à ces variables, donc on va les initialiser. Donc on va commencer par notre première variable nombre, nombre entier. On va l'assigner à 10. On va initialiser la variable nombre décimal. On va initialiser à 42.0002. Voilà, que vous puissiez voir que les virgules fonctionnent. Et on va euh, initialiser notre variable caractère. A. Ah, A. Ah. Ensuite, on va faire des petits printf qui vont nous permettre d'afficher chaque variable. Alors, pour afficher un nombre entier, on va écrire un entier, deux points, ou on va mettre une, une flèche. Voilà. Tac. Un décimal et un caractère. Et là, tout simplement, on va mettre les bons paramètres pour la fonction printf. Et ensuite, on va tout simplement utiliser le nom de nos variables pour dire à la fonction printf qu'il doit afficher ces variables à tel emplacement dans notre string. Et voilà, c'est tout simple. On peut maintenant compiler notre programme test et l'exécuter. Et on voit un entier, ça nous affiche 10. Un décimal, ça nous affiche bien un décimal. Et un caractère, et eh bien voilà, c'est la fin euh, de ce petit tuto sur euh, les variables pour vous montrer qu'effectivement, on peut utiliser plusieurs types de variables tout à fait simultanément à l'intérieur de nos fonctions et qu'on les appelle de manière similaire. Euh, et qu'il faut juste faire attention au fait d'adapter dans nos fonctions les types de variables passées en paramètres, etc. etc. Salut petit codeur, je suis Wastlane, fondateur du KGB, le clan des gros branleurs.